En fait, c'est exactement ça qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Donc, on se retrouve sur Google Chrome où on entre l'URL Chrome et Gino qu'on va ensuite valider pour lancer le jeu du T-Rex Google. Une fois la page OK, on va faire un clic droit et cliquer sur inspecter. Sur la fenêtre de droite, on clique sur console et c'est là que tout commence. On commence par saisir ce bout de code, ne t'inquiète pas tous les codes sont en description, ensuite on le valide puis on relance le jeu, on attend le premier obstacle et tu peux déjà constater qu'il m'a traversé sans que le jeu ne s'arrête, du coup on enchaîne les points et les niveaux au KLM et sans stresser du tout. Cette fois, on va modifier la vélocité du jeu en entrant ce code, bien sûr, disponible dans l'inscription. On le valide et on essaie. Bon, je ne sais pas si tu vois bien la différence, donc je vais l'augmenter un peu. Ah, J'essaie de le monter à 100 pour voir ce que ça donne. Et voilà, le tour est joué, on vient juste de franchir un nouveau cap de vitesse. Bon, cette fois, on va s'intéresser au score. J'entre dans ma commande que je vais ensuite modifier pour enseigner le nombre de points exacts que je veux en plus. Je vais en mettre 85 000 et valider. C'est bon. On l'a vu, le score est tout de suite passé à 85 000 et les points gagnés juste après se sont ajoutés. Ok, on va d'abord actualiser la page pour annuler les autres modifications. Puis on entre le script qui va modifier le niveau de saut de notre dinosaure. Je le valide et je teste. Ok, mais je vais un peu ajuster les choses pour que ce soit plus visible. Je passe donc à 80 et boum, on a tout de suite le saut de Saitama c'est cool mais assez difficile à gérer du coup je vais un peu réduire le niveau euh, je mets deux et <rire> ça devient totalement injouable totalement injouable <rire> bon là on actualise encore Avec ce code, on va se rendre compte que plus rien n'avance. Comme si le décor était bloqué. J'actualise encore et je teste pendant la partie. Ok, c'est bon. Le T-Rex avance, le score avance, mais le décor non. Et ça, c'est le niveau ultime du mode FIMAR. à absolument essayer si tu as raison. Surtout avec le speed mode, alors là, ça pourrait prendre des mesures très. Très cool alors là c'est un peu plus tranquille vu qu'il s'agira du script d'un bot qui jouera simplement à ta place donc une fois de l'activer tu peux faire tout ce que tu veux en dehors du jeu le robot se chargera de tout tout seul Euh, pour le moment j'ai pas encore testé sa limite mais tu peux le faire si ça te tente surtout que c'est gratuit. Voilà. Je crois qu'on est bon. Tu peux commencer à troller tes potes avec tout ça et tellement apprécier leur réaction. Bien sûr, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo si elle t'a été utile. Et on se dit à la prochaine si tu es abonné à la chaîne. Bye